Bonjour à tous. Donc, ce matin, on va se parler de performance d'applications mobiles et de sites internet, de tout ce qu'il faut savoir pour les marketeurs. Alors, il y aura des sujets techniques, mais on va les rendre le plus clair possible et surtout, on va montrer que ce ne sont pas des sujets uniquement techniques, ce sont évidemment des sujets qui sont critiques pour le business. Alors, on va commencer par un petit quiz. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas bon. C'est pas nous. Super, merci. Alors on va commencer par un petit quiz. On va innover ce matin, c'est pas qui veut gagner des millions, c'est qui ne veut pas perdre des millions. Alors vous êtes Amazon et euh, vous savez que si vous perdez 0,1 seconde de temps de chargement pour vos pages web, vous perdez 1% de transformation. Voilà. Alors, réponse A, vous perdez 2 millions et des patates par jour. Réponse B, 6 millions. Réponse C, 8 millions. Réponse A, qui est-ce qui pense qu'on est sur la réponse A Je crois que vous m'avez vu venir en fait. <rire> Réponse D. Non, c'est bon, vous avez suivi. Réponse C. Ouais, ok, vous m'avez vraiment vu venir. Donc effectivement, quand on fait 200, plus de 200 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires par an, eh ben, quand on perd un tout petit peu de, de performance, on est vite sur des pertes de revenus qui sont colossales. Alors évidemment, ce n'est pas que du revenu, hein, c'est aussi euh, de la customer experience, on va en parler mais euh, on est sur des enjeux qui sont quand même, euh, sont quand même énormes. Euh, on va y revenir. Alors D'abord un petit point sur ce qu'on appelle la performance, parce que euh, ce n'est pas forcément clair pour, pour tout le monde. Quand on est dans le digital, euh, on pense souvent à la performance économique, donc la performance des campagnes. Euh, là, le sujet qu'on va traiter ce matin, c'est surtout la performance technique des sites et le rapport qu'a la performance technique d'un site ou d'une application avec l'expérience client et donc avec la performance économique d'un site. Et donc c'est bien pour ça, euh, c'est bien parce qu'il y a ce rapport étroit que c'est un sujet qui est extrêmement important à, à, à traiter correctement, euh, non seulement pour des équipes techniques mais aussi pour des marketeurs, parce que comme on le verra il peut y avoir des budgets euh, significatifs euh, à allouer sur ces sujets. Donc la performance euh, d'un site internet, la performance technique, ça peut aller du SEO, est-ce que je suis bien référencé, donc est-ce qu'on trouve mon site et ça, ça a un impact direct évidemment bah, sur les coûts d'acquisition, si vous êtes bien référencé en SEO, vous le savez, vous payez moins en coûts d'acquisition. Et puis après, euh, Est-ce que j'ai une bonne performance en termes de sécurité Est-ce que mon site est disponible Est-ce qu'il se, est qu se charge vite euh, Est-ce qu'il y a des erreurs euh, Est-ce qu'il est compatible multi-device Donc tout ça, c'est des éléments qui peuvent créer de la frustration, je pense que vous le savez tous, on a tous fait l'expérience, et qui, évidemment, euh, peuvent amener à des problèmes de branding et à des problèmes de, de revenus. Alors... Je vais commencer par une petite histoire. Une petite histoire qui raconte l'importance d'avoir les bons indicateurs dans une entreprise pour suivre la performance. Alors, un beau matin, on me demande de commencer un audit dans une, dans une entreprise qui fait, du, qui fait du retail, donc du retail online mais aussi du retail en magasin. Et je tombe sur une première réunion de kick assez tendue. Donc, on a fait des, des centaines d'audits de, de sites internet et là, je tombe sur une réunion assez tendue. Euh, dans laquelle on a euh, donc la directrice e-commerce qui dit euh, la performance du site internet, c'est vraiment n'importe quoi. Et on a le DSI qui dit mais Non, mais pas du tout, j'ai des chiffres pour le prouver, il euh, n'y a absolument aucun problème de performance. Donc là, on se dit Ok, bon, on va fouiller, on va voir ce qui se passe. Et quand on fouille, de quoi on se rend compte ben En fait, le DSI avait raison quand il disait qu'on avait 5 secondes de temps de chargement en moyenne sur les pages, mais comme vous le savez, il faut se méfier des moyennes. Alors en cours de maths, on, sait tous, on a tous entendu parler des moyennes, des écarts-types euh, et, et d'un tas, tas de manières de, finalement, de contourner ces problèmes des, manières, des moyennes. Et donc quand on a fouillé, qu'est-ce qu'on a trouvé On a trouvé que bah, comme beaucoup de sites de retail, il y avait de plus en plus d'utilisateurs mobiles qu'ils fréquentaient. Voilà. Et on s'est rendu compte que les utilisateurs d'iPhone, il n'y avait pas de problème. Et comme beaucoup d'équipes marketing ou techniques, on a des gens qui sont bien équipés, ils faisaient tous les tests sur iPhone, il n'y avait pas de problème. Par contre, quand on essaie sur les mobiles Android et encore plus sur les mobiles Android anciens, alors là, catastrophe. On avait 40% des utilisateurs des chargements de plus de 7 à 8 secondes et 11% des utilisateurs des chargements de 14 secondes. Donc, du coup, la performance du site Internet, malgré tous les efforts des équipes marketing pour améliorer le layout du site, pour améliorer les parcours, et bien, le fait que les utilisateurs migrent de plus en plus vers leur mobile et avec des mobiles, vous savez, les mobiles les plus vendus en France, euh, c'est pas des iPhones, hein, c'est des euh, J5, c'est des A3, enfin c'est des mobiles euh, moyenne gamme finalement, et ben, ça se passait très très mal d'un point, euh, point de vue performance. Alors du coup, si les moyennes ça ne va pas, euh, vous avez vu le graphique d'avant, c'est quand même un peu compliqué de mettre ça dans des dashboards, comment on fait et ben, On utilise des indicateurs synthétiques, et c'est justement l'indicateur synthétique dont je vais vous parler ce matin, qui s'appelle l'Abdex. Donc là, on a été dans un outil euh, qui permet de faire des requêtes. C'est le type d'outil dont je vous parlais tout à l'heure, les, les Application Performance euh, Management euh, platforms. Et qu'est-ce qu'on voit On voit que on a un score apdex donc je vous dirai derrière comment ça se calcule, de 0.89 pour les mobiles qui ne sont pas des Android, et 0.76 pour des mobiles qui sont justement des Android. Et comme on va le voir juste derrière, bah c'est vraiment des scores qui sont pas bons. Donc l'apdex c'est vraiment le score synthétique à retenir quand on veut faire de la performance euh, mobile ou euh, web de manière générale, c'est très important parce que si on est dans les moyennes, les écarts-types, etc., ben finalement on s'en mêle les pinceaux, il faut des indicateurs synthétiques et c'est celui que qu a choisi l'industrie. Alors comment ça marche en un mot euh, Il y a une petite équation qui est un petit peu compliquée à, à comprendre, mais le principe est assez simple. On va classer les utilisateurs en trois catégories. Ceux qui sont satisfaits, ceux qui peuvent être euh, frustrés euh, par leur visite et ceux qui vont tolérer leur visite. Donc vraiment, on va classer le, la qualité d'expérience quelque part de ces visiteurs. Donc on va se mettre à un niveau, on va se dire voilà, moi en dessous de 5 secondes de chargement, les gens sont satisfaits. Voilà. Entre 5 et 20 secondes de temps de chargement, donc quatre fois la valeur euh, de, de base, on va dire qu'ils tolèrent et puis au dessus forcément ils sont frustrés. Et on va avoir une petite équation qui va nous permettre de calculer justement ce score Abdex en fonction de la proportion de mes utilisateurs qui vont être dans l'une de ces trois catégories. Et c'est cet indicateur euh, synthétique qu'on euh, qu a envie de suivre sur les, sur les sites Internet. Alors, euh, moi, ce, généralement, notre expérience, c'est qu'il faut regarder les browsers, il faut regarder les devices, il faut regarder... Où sont les gens Il faut regarder. Est-ce qu'on est, qu est euh, à une période de forte charge Donc quelque part, il faut calculer des abdex en fonction un peu de toutes ces dimensions. Et là, on arrive souvent à des, euh, à des résultats qui sont, qui sont très intéressants. Par exemple, si on est en B2B et qu'on a beaucoup de clients qui sont sur des vieux IE, il bah, faut faire attention. Si on a des gens qui sont en Asie et qu'on n'a pas les bons CDN, on peut aussi avoir des problèmes. Donc quelque part, euh, le fait d'avoir euh, toutes ces dimensions, c'est quelque chose de très important. Alors comment on fait pour calculer tout ça eh bien, Il faut des solutions adaptées, donc les, les solutions d'Application Performance Management. Alors qu'est-ce que ça fait Ça permet de monitorer euh, le comportement des utilisateurs, euh, est-ce qu'ils sont frustrés ou pas justement euh, sur, sur un site ou une appli, ça permet de mapper ces services informatiques, ça permet d'aider les, les, les opérations IT, et ça permet de faire plein d'autres choses, notamment de programmer des tests automatiques, qui sont évidemment très importants euh, en, en Agile. Alors, pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble, vous allez avoir des dashboards. En haut à droite, vous reconnaissez le score A/B/X, Et très important, là, en bas à droite, vous voyez, si vous avez des problèmes sur votre site, que vous n'êtes plus quelque part dans les valeurs que vous aurez spécifiées, bah, vous aurez des alertes. Vous pouvez recevoir des alertes SMS, des alertes par Slack, etc. Et puis du coup, prendre des, actes, des, des actions correctives. Quand vous avez un problème sur votre site... Vous pouvez, comme on le voit ici, repérer directement que c'est un problème dans telle database, appeler la bonne personne à 2h du matin, par exemple, un week-end, pour prendre l'action qui va bien. Et puis, vous allez avoir un mapping des services. Alors, on parle beaucoup maintenant de cloud, de docker, sur des, sur des architectures informatiques. C'est vraiment très compliqué à cartographier. Ces outils aident justement à, à cartographier tout ça. Alors, comment on choisit le bon APM Alors, Il y en a plus de 12 principaux qu'on a, qu a identifiés. Euh, vous verrez dans le, dans le livre de, de cette année du, euh, du benchmark group on en a euh, étudié en détail quatre les grosses questions qu'il faut se poser est ce que je peux avoir un outil SaaS on a un certain nombre d'entreprises qui veulent pas faire du SaaS parce qu'elles veulent pas que leurs données aillent dans le cloud est ce que je veux vraiment du support en français est ce que j'ai une infrastructure qui est vraiment très compliquée et ça ça peut aider à choisir euh, le, le bon apm donc euh, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que la plupart des bons APM ont quand même des couvertures fonctionnelles qui sont assez proches. Euh, si vous avez une seule application, ça peut vous coûter euh, 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros par an. Si vous en avez 200, bah, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Donc surtout le point important, évidemment, c'est la négociation. Alors le mot de la fin, là, on a beaucoup parlé outils. Comme vous le savez, les outils, évidemment, ça ne suffit pas. On a de plus en plus d'entreprises qui font euh, de l'intégration continue, qui font de l'agile. Surtout il faut automatiser les tests, il faut mettre en place des outils comme ça pour ne pas avoir des batteries de testeurs qui vérifient que tout va bien à chaque fois qu'on fait une release, surtout si on en fait une par jour ou une par semaine. Euh, et puis ensuite, euh, en phase d'exploitation des sites, il faut quand même avoir des process qui sont bien calés, des alertings et puis surtout des objectifs pour les indicateurs, parce que ça sert à rien d'avoir des indicateurs si on ne les contrôle pas avec des objectifs précis. Voilà. Donc on va passer euh, justement à des retours d'expérience. Euh, on est très heureux d'avoir euh, aujourd'hui Emmanuel Faux de chez Raja et Pierre Noyac euh, de chez Carrefour Assurance qui vont vraiment nous faire des retours d'expérience de terrain sur comment est-ce qu'on gère euh, la performance de sites internet et d'applications. Alors on va commencer de manière assez traditionnelle. Est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots euh, Donc euh, Pierre Noyac, euh, donc, je suis responsable digital chez Carrefour Assurance et euh, avant ça j'étais en start-up chez euh, le euh, dans lequel j'ai un petit peu à tout avant d'arriver dans un grand groupe comme, comme Carrefour par lequel j'ai voilà je, je m'occupe du digital donc tout ce qui est euh, site web acquisition ICRM et euh, contenu bonjour moi je m'appelle Emmanuel Faux et je m'occupe du build et du run de la plateforme e-commerce de Raja alors, euh, on, on voulait commencer par un petit retour d'expérience sur, sur ce qui fait mal. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter votre dernière catastrophe en termes de performance Alors, euh, juste, juste un petit point. Tout le monde ne connaît peut-être pas Raja, mais en même temps, il y a peut-être beaucoup de gens qui connaissent. C'est juste pour dire que euh, Raja, c'est le numéro 1 européen de l'emballage. On vend. Euh, si vous envoyez des produits, vous connaissez probablement. C'est une entreprise qui a 65 ans qui fait en 2018 635 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et euh, pour la, la problématique en ligne est euh, assez importante, puisqu'on fait 25% de notre chiffre d'affaires euh, en ligne. Du coup, euh, c est, c est, c est, enfin, en, en gros, c'est 150 millions d'euros. Et euh, la performance, c'est important, parce que euh, bah, si on ne vend plus, tout de suite, le chiffre d'affaires baisse très fort. Donc, une, une des catastrophes qui nous est arrivée, euh, alors, chez nous, il y a une opération tous les ans, c'est que vous connaissez certainement, c'est service client, élu service client de l'année euh, bon, 2019, mais, donc l'année dernière. Donc, chez nous, il y a vraiment un engagement très fort, tout, tout le monde est, est ultra-motivé, et euh, c'est un organisme indépendant qui fait ça. Et euh, il y a une question, enfin, il y a des auditeurs euh, anonymes qui passent et qui vont aller sur le site, dans la question nous contacter, et qui vont passer par euh, différents formulaires pour aller... Autre question, d'accord Et, euh, et ben au moment où les auditeurs sont passés, euh, cette fonctionnalité ne marchait plus. Donc sur le score, on a eu zéro. Ce qui fait que, au global, la note a été euh, basse et on a été troisième, alors que l'année d'avant, on a été premier, l'année d'après, on a été premier. Donc là, j'ai eu euh, personnellement, à un moment, j'ai eu un moment de, de, de... voilà, Je me suis dit, bon, au revoir. Je, je, voilà. Ça a été une catastrophe. Bon, je suis toujours là. Mais voilà. Bravo. Euh, alors, moi, c'est un petit peu plus terre-à-terre. Terre. Euh, on a une, une, une responsable de, de, de campagne ICRM qui programme sa campagne avant de partir euh, du boulot le soir. Et puis, à minuit, elle reçoit un premier texto. À minuit 5, elle reçoit un deuxième texto. À minuit 10, elle reçoit un troisième texto. Et puis là, elle commence à paniquer, qu'est-ce qu'elle fait bah, Elle se dit, bah, en fait, euh, j'ai pas pris mon ordi en partant du boulot, donc euh, le seul moyen que j'ai pour euh, déparamétrer la campagne, c'est bah, de retourner au boulot. Donc elle retourne au boulot, à minuit et demi, mais sauf qu'il y a une alarme, en fait, euh, dans l'immeuble. Dans donc euh, elle sonne, elle dit, ben bah, voilà, je suis désolé, il faut que je monte, euh, j'ai une campagne à déprogrammer, euh, etc. Donc, elle monte, elle déprogramme sa campagne, au passage, elle se rend compte qu'en fait, la, programme est... la, la campagne était programmée en test. Donc, euh, en fait, euh, <rire> il y avait quelques qui recevait les textos. Et, euh, <rire> et au passage, et ben, en fait, tout le codir a été réveillé euh, <rire> à minuit et demi, euh, <rire> un jeudi soir. Voilà. Merci pour ces retours. Alors, euh, du coup, qu qu'est-ce euh, qu que vous avez tiré de ça en termes d'organisation bah, C'est tout toujours se souvenir quand on a lancé des campagnes en test ou en prod, ça c'est le plus important. Et, euh, et surtout, c'est bah, bah, gl au global, euh, bah, de, on se rend compte que finalement, les, les erreurs sont souvent humaines et qu'il faut toujours euh, en, en général, quatre yeux valent mieux que deux et il faut toujours être euh, vigilant sur ce qu'on peut programmer avant de partir euh, le soir. Euh, en général, de, toutes les campagnes en web, la grande règle, c'est de dire... Euh, le vendredi, on ne programme rien. Et, euh, et le soir, avant de partir, on ne programme rien aussi. Quoi. Super, merci pour, pour ce retour. Alors, Emmanuel, suite à ce, à ce bug malencontreux qui vous a fait dégringoler, euh, j'espère, momentanément dans le classement, qu'est-ce que vous avez pris comme action pour, pour vous améliorer suite à ça Alors, bon, là, là c'était euh, la, la leçon que moi, j'en ai tiré avec l'équipe. C'est bon, il euh, y a toujours une faille qui se cache quelque part. Donc, euh, il faut à la fois de l'humilité. Et, euh, et beaucoup de travail pour aller chercher euh, tout ça. Euh, alors sur ce point en particulier, ben, on a rajouté euh, une sonde euh, pour éviter euh, d'avoir ça. Une sonde et puis on l'a rajouté dans, euh, dans les procédures de test euh, unitaires qui sont faites suite à, à la production d'un build. Bon. Et, euh, et, on, et, on a, et on a bien mis en avant tout ce qu'on faisait pour euh, voilà, éviter euh, tous les trous... Euh, est-ce que, est que tu peux nous partager justement quels sont les indicateurs que tu que tu suis Est-ce que tu suis bien l'Abdex déjà Alors euh, oui, parce que nous on a on a fait l'acquisition d'une solution d'APM justement qui s'appelle euh, Dynatrace pour ceux qui connaissent et, euh, et donc c'est effectivement euh, cette chose là, c'est-à-dire chaque session qui passe est euh, mesurée, classée en euh, tolerating enfin le, le, les bien le tolerating, ou ça va pas du tout. Et, euh, et on a un indicateur synthétique Alors notre chance, c'est que, euh, enfin notre chance, et puis le, le travail qu'on fait, c'est qu'il est il est bon. Il est bon euh, alors on, nous on fait que de la vente à distance, on a, de la on a de la chance, enfin on est soumis à moins de contraintes que d'autres au sens où euh, c'est du B2B, il y a peu de trafic mobile, donc euh, la variété des terminaux est, est peu à gérer, et, euh, et les applis des stops sont, sont bien optimisés, donc on, on, on le surveille, il est, il est assez haut. Euh, mais comme il est bon, on va chercher d'autres choses, en fait. Et euh, on va surveiller d'autres choses dont tu n'as pas parlé, peut-être, mais qui sont le, le speed index, notamment, euh, sur les pages principales. Euh, donc ça, c'est des indicateurs techniques. Et surtout, associés, c'est euh, des routines humaines qu'on a installées dans l'organisation. Euh, C'est-à-dire, c'est vraiment de systématiser... Euh, Installer une routine, c'est toutes les semaines, il y a eu un temps qui est dédié pour aller regarder la performance euh, sur... En euh, fait, on, on a un, un reporting qui sort, toutes les sondes, et on passe vraiment en revue. Alors, bon, c'est pas toujours très glamour hein, comme réunion, mais... Euh, mais qui est-ce qui, est qui le fait Parce que c'est souvent une activité, euh, on va dire, qu'on se repasse dans, dans, dans les équipes. Alors, qui, qui le fait chez vous voilà. Alors, nous, on le, on le fait... Euh, on a installé un comité technique où on a un représentant du, du, enfin, du produit, parce qu'on est organisé en... Les boutiques en ligne, c'est le produit, finalement. Euh, L'IT et, euh, et l'intégrateur qui nous aide. Et euh, comme on a installé une routine, maintenant, c'est euh, voilà, une heure, le programme est régulier, on passe. Et l'idée, c'est... Euh, au début, au moment où j'ai instauré ça, en fait, souvent, le, le risque, c'est qu'il y a un volume d'erreurs qui est très important, et du coup, on, est tout, euh, on, on a du mal à identifier sur quoi il faut gérer, etc. Donc, il y a un premier travail qui est euh, passer un effort important pour tout nettoyer. Euh, c'est euh, une logique que j'avais euh, appris. C'est « Ain't no broken window ». Il ne faut pas laisser une fenêtre cassée, parce que là où il y a une fenêtre cassée, il y a d'autres fenêtres cassées qui vont y aller. Donc, hop, Dès qu'il y, qu y a une erreur, on la couvre, ce qui fait qu'on épure les indicateurs, et dès qu'il y a un truc qui sort, boum, on le on le tacle tout de suite. Ce qui fait que ça permet de garder un bon niveau de performance. Mais pour faire ça, il faut la régularité. Et chaque fois qu'il euh, y a eu, pour des raisons ou une autre, une ou deux semaines qui, euh, où cette réunion ne s'est pas tenue, hop, deux semaines plus tard, c'est comme, un, en fait, comme moi ça, un jardin à la française. C'est-à-dire, euh, ça pousse, et il euh, y a des trucs qui sortent tout de suite. faut. Euh, voilà. Et au-delà des outils, moi, je vois, c on utilise des outils, mais c'est la routine qui permet d'améliorer les choses. Est-ce que vous avez, vous avez le même genre d'organisation chez, chez Carrefour Assurance alors, pour, pour le coup, on n'a pas de comité hebdomadaire et d'ailleurs, c'est, à mon avis, une excellente initiative. Euh, alors, nous, le, la, la partie Abdex est plutôt, Abdex, pardon, est plutôt côté DSI. Euh, nous, on va plutôt regarder les indicateurs business. Donc, c'est les taux de transformation du formulaire. Euh, on va les regarder aussi euh, sur des outils SEO ou de, de suivi en général de la perve type euh, SEMrush, euh, euh, ou, euh, ou Majestic SEO, bah, en fait euh, globalement euh, tout ce qui est euh, lien entrant, temps de chargement, etc. Nous c'est vraiment, enfin les indicateurs qu'on va regarder, c'est plutôt first paint, euh, donc le premier, le premier affichage d'écran, combien de temps il est fait en, en millisecondes. Euh, voilà, donc on est beaucoup plus orienté business et on a moins ce côté euh, de regarder vraiment euh, structurellement les rapports de, de performance. On a New Relic qui est, qui est installé sur notre, euh, sur, sur notre plateforme. Donc, qui est une des solutions qu'on a voilà, vu dans, dans le tableau. mais qui est plus euh, côté DSI en fait. Donc euh, moi c'est plus côté business et pour le coup... Euh, en effet Emmanuel, je pense que c'est une excellente initiative de se dire on, on réunit les gens euh, techniques et les gens euh, business toutes les semaines euh, autour, de ces autour de ces problématiques là, puisque il faut, il faut euh, responsabiliser les gens. C'est en fait finalement ça le plus important, c'est d'aller regarder régulièrement ces indicateurs-là pour être sûr qu'il n'y ait pas eu de dérapage ou de, ou de dégradation des indicateurs. Et, et justement alors quand vous faites des quand vous faites des releases, euh, finalement vous partagez le travail euh, de manière. Euh de manière ad hoc, il euh, n'y a, a pas forcément de comité euh, régulier, Pierre, euh, qui, qui fait ça Alors ça, c'est sûr que post-release, euh, euh, voilà, on, on, va, on va passer sur tous les outils pour vérifier que tout va bien, euh, évidemment. Euh, mais c'est plus un travail finalement qui n'est pas tellement coordonné, mais qui est plus, euh, euh, nous, de notre côté, côté, euh, côté métier, puisqu'on sait qu'à chaque fois qu'il y a une mise en prod, euh, il voilà, n'y a, a jamais de mise en prod parfaite, il reste toujours euh, un petit peu de, de trou dans la raquette et donc il faut toujours passer que ce soit sur ces outils mais aussi sur le, sur le site en lui-même, c'est-à-dire vraiment euh, encourager les équipes à s'approprier le site et à, et à passer dessus et à se rendre compte que euh, voilà telle page, euh, le template a un petit peu été modifié ou... Euh, tel autre bouton a pu sauter. Euh, varier les navigateurs aussi, c'est très important. Enfin, les navigateurs, les devices, donc euh, toujours avoir une, une, une dizaine de, de devices qui traînent entre les devices personnels des gens et des devices qu'on euh, qu peut acheter dans l'entreprise. Garder les anciens devices, que souvent aussi on a, on a ces réflexes un peu de Bobo Parisien, entre guillemets, de regarder euh, notre device tout neuf euh, qui vient de sortir, qui a six mois, mais en vrai la, la population... Les, elle n'utilise pas du tout euh, ces devices là, donc euh, toujours garder en tête que euh, bah, en fait, euh, les, les vrais gens ils n'utilisent pas le dernier iPhone ou ils n'utilisent pas le, le dernier Samsung, mais ils ont plutôt des appareils qui ont 2-3 ans, souvent sur des gammes un peu plus, euh, un peu plus faibles, et c'est souvent des appareils qui sont en dehors de la raquette puisque les gens dans les équipes en général, que ce soit IT ou au marketing, ont tendance à ne pas avoir ces devices-là. Donc c'est très important de les avoir à côté pour pouvoir tester les parcours sur ces devices-là. Alors effectivement sur la problématique multi-device, c'est justement un des intérêts de ces solutions, c'est justement qu'on voit quelle va être la quelle va être la qualité de l'expérience en fonction des, des devices. Donc c'est un des gros intérêts justement de ces, ces solutions-là, même si c'est pas les seuls à, à le faire. Est-ce que c'est quelque chose que tu que tu regardes Emmanuel Oui, ouais, Alors euh, bah, comme, comme vous tous, euh, alors, tu parlais d'indicateurs business. Euh, euh, oui, on les suit évidemment. Euh, mais je dirais c'est euh, les indicateurs business, ils vont être bons. Si, euh, si en dessous ça se passe bien, enfin en tout cas pour, pour euh, ma partie, donc euh, on, a, on est euh, tous les jours, on utilise euh, Analytics, on a, nous on suit euh, 16 pays en même temps, enfin on s'occupe de 16 pays en même temps, et euh, on suit euh, évidemment le chiffre d'affaires journalier, l'AOV, le panier moyen, enfin les, les, les, ce que vous suivez tous les jours euh, en termes de business sur Analytics. Euh, bon, jusque-là tout va bien, enfin ça reste... Et on est sur un business où il y a... C'est des variations euh, régulières. donc si quelque chose se passe, on le voit tout de suite par ça. Et euh, par rapport aux, aux browsers, ce qu'on a fait, c'est on utilise Analytics, qui est euh, top, et, qui donne, et on s'est dit, bah, tiens, avec ces 12 browsers-là, enfin, browsers on couvre 92% du périmètre. Donc, euh, on fait euh, une partie des tests euh, avec ces 12 browsers-là, c'est-à-dire... Euh, et puis, on a des sondes qui ne couvrent pas 12, mais qui en couvrent les, les trois principaux. Donc, les sondes qui automatisent les parcours principaux, alors pas tout, mais les parcours principaux, c'est-à-dire, en gros, le homepage, navigation, produit, ajout, panier, checkout, enfin ce que, ce que vous connaissez habituellement, euh, ça, ça, ça marche bien. Et, euh, et à chaque MEP, et nous, on, on fait une mise en production toutes les deux semaines, ça aussi, je le conseille, c'est-à-dire, plutôt que essayer de réaliser souvent pour des petits morceaux, euh, bah c'est de la statistique. C'est-à-dire, si vous attendez longtemps que vous mettez un gros, un gros, quelque chose, enfin, un, un gros package en prod, euh, en fait, vous, avez, vous multipliez la chance de s'il y a un problème, alors qu'est-ce qui ne va pas Tandis que euh, quand, quand vous le faites toutes les deux semaines, c'est un petit bout. S'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, d'une, vous, re, vous, vous retrouvez vite ce qui va, c'est plus rapide. En fait, c'est vertueux. Tu as, as parlé d'Analytics évidemment en complément de, de l'APM, est-ce que tu ouais. peux nous dire un peu le paysage d'outils que tu utilises euh, au quotidien justement sur ces sujets de, de performance et de monitoring Alors, sur, sur, euh, sur l'Analytics, on utilise GA360 euh, pr principalement, on va dire, sur euh, le, les données. Et euh, après, dans les, dans les outils sur, euh, sur la perf, euh, on va avoir notre, on utilise une plateforme e-commerce qui s'appelle euh, Intershop. Il euh, y a eu un bench d'ailleurs qui en parlait. Alors, il mettait que c'est une, voilà, une solution euh, mid-market euh, entre, entre, euh, je crois qu'il le mettra entre 5 et 10 millions d'euros d'affaires. Euh, nous, on fait 150 dessus, hein, et ça marche très très bien. Et c'est une, euh, et, et cette solution-là, elle fournit, euh, c'est-à-dire, pour un traitement, ils sont en capacité de vous dire, voilà, il euh, y a 6 mois, ce traitement-là. En moyenne, il prenait euh, 2,4 secondes. Euh, maintenant, et on, on, ils fournissent des graphes où on voit sur le temps, Ah ben maintenant, il prend 4,5 secondes. Enfin, ce, ce genre de, Donc, on, on, sur, euh, on, on est toujours sur ces outils-là. Après, il y a une querelle d'outils plus orientés web marketing, mais qu'on n'utilise pas pour la perf. Donc, je dirais que c'est principalement Analytics, ces outils de, de, fournis par la plateforme. Et euh, le troisième truc, c'est les sondes. Et reporter nos sondes. C'est-à-dire, on a on a des les sondes, ce qu'on appelle les sondes pour ceux qui savent pas, c'est euh, c'est un robot qui, euh, qui qui simule un parcours utilisateur depuis quelque part dans le cloud sur un browser et qui fait euh, le parcours qu'on lui a demandé de faire. Et donc il dit voilà pour tel et, et qui à chaque étape collecte tout un tas de statistiques. Et donc euh, nous on est capable, de, on voit quand notre parcours moyen il augmente ou il baisse. J'ajouterais juste une chose, c'est que on peut avoir les meilleurs outils du monde mais finalement rien ne remplace l'intelligence humaine et, euh, et c'est important aussi de responsabiliser équipe, les équipes sur, leur, sur leurs chiffres et euh, finalement quand on regarde les chiffres tous les matins on se rend vite compte euh, euh, de s'il y a des écarts de performance et souvent ce type d'outil ne va, va pas identifier les, petites, les petits écarts qui vont faire un point, deux points, trois points de perf euh, sauf qu'en fait à la fin de l'année bah, le point, bah, tu parlais d'Amazon tout à l'heure le point de perf euh, et quelques millions d'euros, donc euh, voilà, bon, nous à notre échelle c'est sans doute un peu moins mais voilà, il faut se dire que rien ne remplace euh, le fait de responsabiliser les équipes sur leurs chiffres et surtout de ne pas mettre une seule équipe responsable des chiffres et de bien euh, voilà, diffuser la, la responsabilité finalement comme dans les comités que tu peux, que tu peux mettre en œuvre, de se dire que qu'autant euh, DSI que le business est responsable des chiffres et est responsable de la performance je pense que c'est important à inculquer au sein de, de l'entreprise. Alors, ça, tu, tu m'as dit que tu t'affichais des chiffres euh, de manière assez visible. Alors, qu'est-ce qu que tu suis justement comme, euh, comme élément qui te permet de détecter ces éventuels euh, problèmes qu -ce Qu'est-ce euh, qu que tu fais suivre par tes équipes au quotidien Moi, je demande aux équipes tous les matins de regarder leurs chiffres. C'est euh, tout bête, mais euh, voilà, souvent, en fait, les gens euh, passent dessus. Et surtout, pas tellement de les regarder, mais de les connaître, en fait. C'est ça le plus important. Parce que quand on les connaît, bah, quand on voit qu'un chiffre déconne, enfin, quand on a un chiffre qui déconne, on le voit tout de suite, en fait. Euh, donc je passe souvent tous les matins, euh, enfin, je passe en vrai tous les matins euh, au sein des équipes pour leur demander alors, on a fait combien de devis hier On a fait, c'était quoi le taux de transfond d'hier ?» euh, etc. Donc c'est plus en fait de, de questionner les gens et qu'ils se rendent compte que c'est important de connaître, parce que bah, le jour où ça déconne, on le voit tout de suite. En général, j'arrive avant les équipes, donc je sais déjà s'il y a des trucs qui ont déconné. Euh, donc voilà, je laisse encore une heure ou deux euh, aux équipes pour se rendre compte euh, de, de choses qui ont pu un petit peu se détériorer. Et puis, euh, et puis voilà, puis finalement, en fait, au bout d'une ou deux fois où ils sont pris à défaut sur ce genre de sujet, après ça n'arrive plus. Quoi, clairement. Non, mais on, on voit qu'effectivement, les outils, c'est une partie effectivement, du, du sujet. Hein. On peut avoir des outils qui clignotent partout. Si on n'a pas l'organisation qui, qui va bien derrière, effectivement, il ne se passe pas grand chose. Côté, côté Raja, alors justement, comment vous faites pour suivre au quotidien quand ça va et aussi pour réagir en cas de problème Oui, tout à fait. Euh, alors moi, je suis complètement d'accord. Hein, les outils, c'est top, mais euh, c'est juste une série d'indicateurs qui remontent et si personne n'en fait rien, euh, pff, Et euh, donc, nous, on, on, pour, le, pour le web, on s'est organisé. Euh, c'est une organisation où il y a et le métier et l'IT finalement, où on travaille vraiment ensemble hein, dans, les dans les mêmes bureaux. Euh, et donc les indicateurs business, on, on a mis une télé où euh, en, ils sont, euh, voilà, ils sont il y a ceux de la veille, ceux du jour. Euh, donc ça c'est les indicateurs business macro. Euh, et puis euh, les routines. Donc le, le, la fameuse routine du, euh, du, qui est du moyen, moyen, long, moyen long terme, c'est-à-dire une toutes les semaines. Alors le, les chiffres business c'est tous les jours, évidemment. Euh, et puis avec ça, euh, plus la routine toutes les semaines. Et, et avec ça pour l'instant ça roule. Hein. Enfin je... Ça, quand tu auras d'autres soucis, on réfléchira. Mais pour l'instant, ça, ça roule. Et quand il y a des petits problèmes, alors sans aller jusqu'à la catastrophe, un petit coup de mou sur le site pour une raison X ou Y, comment vous réagissez Est-ce que vous avez tout préparé à l'avance Est-ce que vous improvisez Comment ça marche euh, Alors, euh, ça arrive pas. Enfin, honnêtement, ça n'arrive pas souvent. il enfin, y, y a eu un truc qui est arrivé euh, où. Euh, tout d'un coup, euh, le, le, le site a plus été dispo. Okay, euh, non, plus été dispo, euh, la télé passe en rouge, hein, c'est euh, immédiat. En fait, on reçoit des alertes des SMS sous-essence. Euh, et euh, donc assez vite, le, le, le, le dispositif se tourne vers euh, l'équipe euh, run. Euh, le, donc, euh, en l'occurrence, dans notre organisation, il y, y a deux personnes qui s'en sortent. Et tout de suite, ils vont, euh, ils vont utiliser. Euh, alors justement, euh, euh, qui est. Euh, alors c'est assez bluffant hein, ces outils-là. Hein, parce que euh, bon, imap, il, il va tout de suite être en capacité, on va, on va très vite isoler où est-ce qu'il est qu l'incident. Et euh, donc là, en l'occurrence, on au trace et on se rend compte que le truc qui ne doit jamais euh, arriver, c'est-à-dire euh, en gros il y a trois systèmes qui tournent en parallèle. Pour euh, bah, si, voilà, trois systèmes, les trois peuvent jamais tomber en même temps, d'accord Bon et là, en l'occurrence, le truc qui ne doit jamais arriver, qui n'est jamais arrivé, il, il est arrivé. Bon, super. Euh, mais autant temps, temps d'identification, 10 minutes, euh, remise sur pied, euh, au bout d'un quart d'heure, c'était parti, quoi. Et donc, il y, y a même, euh, voilà, nous, on s'en est aperçu parce que ça bipait partout, mais. A, a... Est-ce que du coup, justement, est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur, sur Dynatrace Alors, est-ce que ça a été. Euh... Compliqué de faire le choix de cet outil Est-ce que vous en êtes content Est-ce que c'est cher Est-ce que c'est compliqué à utiliser Alors, euh, ça n'a pas été compliqué de faire le choix. C'est-à-dire, il y a, y a quel... Alors, je ne sais, sais plus qui c'est, mais quelqu'un est venu en disant Eh, hey, je suis allé sur un salon, j'ai vu un truc super C'est euh, euh, euh, Dinatrace. Euh, donc, ce n'est pas qu'il y a eu un appel d'offres avec une étude sur les N solutions APM du marché. Non, en fait, donc le, le, le, le personnel de est venu. Elle a installé la chose pendant un certain temps. Et, euh, et le ça a pris combien de temps, justement alors, Il y a un site principal, c'est ça euh, Alors non, enfin nous, nous, on en a 22. Mais comme c'est une plateforme, une plateforme principale. en l'installant sur le, la plateforme, on a tout. Euh, il l'a installé Donc, c'est un consultant en vente qui vient. Euh, il nous a fait un test pendant un mois. Euh, de la solution. Euh, et euh, l'équipe. Euh, euh, alors, on n'a pas une équipe IT pléthorique, hein, c'est-à-dire tout le monde. Enfin, euh, on, a, on a entre 50 et 60 personnes, euh, tout le monde inclus. Et le, le, le responsable des systèmes, enfin, de, des six admins, on va dire. Euh, il a tout de suite été euh, bluffé et séduit parce que euh, donc lui, justement, il, il, il a vu le potentiel de euh, travailler beaucoup moins la nuit et le week-end avec cet outil. Et, euh, et puis, euh, nous, on a moi j'ai vu l'Abdex le, le, et le fait que ça suit toutes les sessions qui passent. Euh, donc, au bout d'un mois, on a été euh, assez. Euh, voilà, on s'est dit waouh, c'est quand même pas mal ce truc. Et, euh, et puis, il y a eu euh, une proposition qui a été faite et qui a été euh, négocié, euh, négocié et le, le prix final nous allait et on a pris. Est-ce que, est que les métiers euh, mettent leur nez dedans aussi ou est-ce que c'est vraiment surtout des, des intervenants techniques Parce que nous, ce qu'on observe euh, sur le terrain, c'est que de plus en plus, c'est des outils qui se mettent à utiliser euh, par les métiers parce que finalement, c'est un peu des environnements de, de BI quelque part dans lequel on peut euh, naviguer dans les données euh, liées à l'expérience utilisateur. Est-ce que c'est déjà le cas chez vous ou, euh, ou est-ce que c'est surtout les, la DSI quelque part qui l'utilise Alors, je, je, honnêtement, c'est surtout la DSI. C'est-à-dire, euh, le, le, le, le métier le plus proche de l'outil, ce seraient les, les PO qui s'occupent du produit euh, boutique en ligne. Et, et, mais euh, voilà, donc on, on, on discute. Il me demande si ça va bien, je lui dis que ça va bien. Euh, il me fait confiance, mais euh, il l'ouvre pas, honnêtement. Donc, euh, pourtant, y a, y a, y a, il voilà, y a des rapports synthétiques qui peuvent être faits, mais euh, non, ils ne l'utilisent pas. Je suis, je suis, je suis assez d'accord avec toi, Emmanuel. En effet, le métier a du mal à aller vers ce genre d'outils, parce qu'ils sont souvent catalogués côté IT, et puis le métier est habitué à utiliser euh, un ITX, enfin, le, tout, tous les outils de reporting assez classiques. Donc, c'est compliqué pour eux d'aller vers des outils comme ça, surtout quand ils sont catalogués côté DSI. Euh, nous, euh, New Relic, alors pour le coup, c'était un, un choix de notre prestataire qui a toujours utilisé cet outil-là. Euh, et objectivement, en termes de prise en main, euh, c'est assez simple. quoi. Ça, ça ressemble quand même un peu à Analytics pour le coup. Euh, donc, euh, donc voilà une fois qu'il est bien paramétré là pour le coup c'est des équipes techniques qui, euh, qui doivent le paramétrer mais une fois qu'il est bien paramétré en termes de prise en main sur les, sur les, ra les rapports les choses comme ça c'est quand même assez simple euh, donc moi j'ai un de mes PO qui euh, souvent euh, se connecte dessus donc c'est pas impossible voilà. on, on peut y arriver oui, je pense que, que c'est vraiment une, une tendance de fond qu'on qu observe. Il y a beaucoup de, de sujets dont on s'inspire, euh, pour lesquels on s'inspire de Spotify, euh, pour lesquels on s'inspire on, on de Netflix, notamment au niveau organisationnel, en ce moment dans les, dans les grandes entreprises, avec de plus en plus la data euh, qui, qui vient servir justement des profits de product owner, product management. Et donc c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'utilisateurs du product qui utilisent, euh, qui utilisent ces, ces outils. Euh, alors, tu nous parlais d'autres outils tout à l'heure que, que tu suis. Est-ce que tu peux dire un mot justement sur euh, euh, quelque part les outils complémentaires à l'APM que tu utilises le plus au quotidien pour suivre ta performance Pierre euh, Donc Comme je disais tout à l'heure, on a tous les outils type SEO, donc euh, SEMrush et euh, Majestic SEO, donc plutôt sur la au global sur les performances du site. Euh, ensuite, on a évidemment les outils de BI pour vérifier euh, la, la production. Euh, et puis après, euh, voilà, globalement, Analytics, c'est un peu le... Euh, l'outil centra central finalement sur lequel on va on va vérifier les performances tous les jours. Euh, ça permet quand même globalement d'avoir en moins de 3 minutes les performances de tous les parcours. Euh, donc pour moi c'est quand même l'outil euh, indispensable entre guillemets, euh, l'outil euh, un peu référent qu'utilisent qu toutes les équipes. Alors ça, ça fait un peu beaucoup d'outils tout ça, euh, justement. Alors c'est quest -ce que de, de quoi tu rêves pour demain bah moi, je rêve d'avoir bah, New et Siemrush, Majestic SEO et Analytics sur la même plateforme. Après, est-ce que Analytics demain sera capable de le faire je, je ne sais pas. A priori, il y a de plus en plus d'acteurs quand même qui proposent ce genre d'outils agrégés. Euh, donc, donc voilà, on verra, on verra si mes rêves deviennent réalité à l'avenir. message pour les éditeurs dans la salle, s'ils si nous écoutent. Ok, très bien. Et toi, Emmanuel, alors du coup, que, comment tu voudrais faire évoluer les choses euh, bon, je, moi je partage avec, enfin, euh, euh, donc avec le digital, ces systèmes-là, quand même, euh, construire des plateformes e-commerce, ça, on se rend compte que, bon voilà, c'est quand même beaucoup, beaucoup de, de techniques, et, euh, et puis souvent, bah, c'est lourd, quoi. Enfin, c'est pas que c'est lourd, mais euh, mettre en place des nouvelles fonctionnalités, etc., etc. Euh, et, et je trouve que, en ce moment, quand même, euh, avec euh, tout ce qui est le mouvement vers le cloud, il y a quand même des choses qui se simplifient beaucoup. Euh, euh, par exemple, euh, aujourd'hui, une machine qui est, euh, nous on utilise Azure pour certains euh, services, quoi. une machine qui est sur Azure, c'est quand même de la tranquillité d'esprit pour, euh, le, le pour les 6 admins, hein, parce que ça tombe jamais, ça marche euh, super bien. Et, et bon, ça se développe, il hein, y, y a des gens qui ont complètement l'infrastructure dessus, mais en tout cas pour nous, D'essayer de déplacer une partie de, de ces services euh, et, et qui assure déjà le fait que ça tourne tout le temps bien. Euh, voilà. Et après, côté, côté outils, pour l'instant, je, je, ce qu'on aime va bien, à peu près. Bon bah c'est parfait. Bah merci beaucoup pour ces, ces retours d'expérience, euh, Pierre et Emmanuel. Donc, si vous voulez poursuivre les discussions avec eux ou, euh, ou avec nous, on, on est présent sur notre stand. Donc, merci beaucoup et puis euh, bon salon à tous.